Donc, ben, je m'appelle Jean-Noël Ballot. Voilà, je suis bénévole à Bretagne Vivante et ornithologue depuis une quarantaine d'années. Donc, euh, donc, je travaille également avec des, des, les services préfectoraux à la commission de la chasse et de la faune sauvage aussi. Et donc, euh, donc la problématique qu'il euh, qu y a actuellement, c'est que les plages vont peut-être être ouvertes au public euh, prochainement et qu'il y a des oiseaux dessus. Voilà, donc les plages vont être ouvertes normalement à partir de lundi et, et les plages ben, sont fermées depuis deux mois. Donc, euh, depuis ce temps-là, ben, les oiseaux ont, ont terminé leur hivernage, ils sont revenus euh, pour, euh, pour ceux qui étaient partis en Afrique et ils ont commencé à nicher. Donc, ils, comme ils n'ont vu personne, ben, ils sont installés dans des endroits qui sont actuellement très, habituellement très fréquentés par le public. Et, et là, ils se croient tout seuls et à partir de lundi, ben, les gens vont reprendre leurs habitudes et revenir... Euh, donc, les, ça va perturber leur, leur nidification. Et donc, quels sont les, les, les risques Quelles sont les choses à ne pas faire si, euh, si moi, je vais me promener au bord de la plage Pour les gens qui vont aller se promener sur la plage et sur la côte, quelles sont les, atti les bonnes attitudes euh, Alors, les faites. bonnes habitudes cette année, puisqu'on risque de perturber des, des oiseaux qui nichent euh, sur les plages, euh, ça serait euh, alors de, en priorité d'aller se promener à marée basse et de ne pas aller dans le haut des plages pour pouvoir marcher sur la plage, dans le bas de plage qui est recouvert par l'eau habituellement. Donc là, il n'y a pas de nid, c'est sûr. Ensuite, si ce n'est pas possible, d'essayer de rester sur les sentiers littoraux et également, de, si on a un chien, de tenir le chien en laisse à ce moment-là. Donc là, oui, parce que les oiseaux nichent principalement donc dans les dunes, dans le haut des plages et éventuellement dans, sur les sentiers côtiers, quoi. Éventuellement. Alors, donc euh, là, il y a eu des grandes marées, donc a priori, les nids qui étaient sur les plages euh, ont dû être noyés par l'eau, puisque la mer est montée assez haute. Euh, par contre, on a des oiseaux qui nichent euh, dans les dunes. On a, on a plein d'exemples, euh, même d'espèces un peu plus sensibles et assez rares, qui, qui se sont installées. Mais on a aussi des, des oiseaux communs, comme le pipite parlouse, l'alouette des champs, euh, d'autres qui euh, nichent, euh, qui sont dû faire leur nid un peu partout euh, dans la dune. Et donc, euh, euh, cette année, comme euh, ils n'avaient pas été perturbés par, par les promeneurs habituels, ben, ils, ils se sont installés où ils voulaient comme Et cette, cette nidification dure jusqu'à jusqu quelle période Alors, en général, la plupart des oiseaux finissent de nicher, euh, de nicher euh, au, au mois de juillet. Donc, ça va durer tout le printemps, parce que les oiseaux peuvent faire euh, plusieurs niches euh, donc, il va falloir faire attention ben, tout, tout ce printemps, hein, c'est un printemps un peu spécial pour tout le monde, y compris pour les oiseaux. Et si, euh, en me promenant, je vois un oiseau au sol, est-ce que c'est est grave Est-ce qu'il faut que je m'inquiète tout de suite Alors, si, si l'oiseau ne s'envole pas, euh, c'est probablement un, un jeune oiseau qui ne s'est pas encore volé. Alors, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas le toucher. Parce que souvent, la, les adultes ne sont pas très loin. Les, les adultes se sont envolés parce qu'ils peuvent s'enfuir, mais ils ne sont pas très loin. Et si vous ne touchez pas le jeune oiseau, ils vont revenir. Donc, il ne faut surtout pas ramasser l'oiseau. Il faut, faut le laisser là, là où il est. Et les parents vont revenir le nourrir. Parce qu'il y, y a des oiseaux qui quittent le nid euh, dès leur naissance. On a des, certaines espèces comme les gravelots comme les vanneaux, euh, sont nidifuges, C'est-à-dire que quand ils, dès, dès qu'ils ont éclos, ils vont se promener avec les parents, ils vont, les petits canards aussi, hein, c'est pareil, les, can les canards, donc ils quittent le nid tout de suite. Donc euh, on a des poussins qui, qui se pointent comme ça, mais il faut les laisser, c'est tout à fait normal. Et si toutefois je m'inquiète parce que je vois un nid qui est trop proche du chemin, dans des endroits passants, etc., je peux contacter quelqu'un ah oui, tout à fait. Donc, si vous trouvez effectivement euh, des espèces euh, euh, sensibles euh, ou qui sont dans des endroits très fréquentés par le public qui peuvent être mises en danger, vous pouvez contacter Bretagne Vivante. Hein, sur, euh, vous trouverez les coordonnées sur le site www.bretagne-vivante.org ou sur le Facebook de Bretagne Vivante également. Donc, dans ce cas-là, vous nous prévenez, euh, on vous répondra. Et puis, si effectivement il y a un, un problème sérieux, on interviendra, on va prévenir les autorités compétentes euh, les gardes de, de l'Observatoire français de la biodiversité, hein, c'est l'ancienne ONC, et qui pourront intervenir pour mettre un périmètre de protection euh, éventuellement. Donc, euh, l'idée n'est pas forcément d'interdire les gens d'aller sur la plage, mais d'être vigilant euh, lorsqu'on va se rendre sur la côte actuellement. Quoi. Voilà, tout à fait. Euh, le tout, c'est de se dire que les, la, la plage n'est pas qu'un espace de loisirs, c'est un espace euh, vivant également. Euh, il n'y a pas que nous, il y, a, il y a des plantes, il y a des oiseaux. Donc euh, le tout, c'est de partager cet espace et, et de laisser la nature euh, euh, avoir une place euh, et laisser donc euh, pendant une période les, les oiseaux euh, nicher. Donc il ne s'agit pas d'interdire l'espace, mais il s'agit de, de prendre des précautions, de prendre l'habitude de, euh, de, de vivre avec cette faune qui a toute sa place dans ce milieu.